Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermet, je suis le pasteur de l'église Sainte-Claire et aujourd'hui j'aimerais que l'on parle d'origine et d'identité. Avant d'aller plus loin, que vous regardez sur YouTube, que vous regardez sur Facebook, je vous invite à cliquer à aimer, à partager et surtout vous abonner. Vous abonner plus particulièrement à notre infolette qui envoie qu'un seul courriel par semaine qui offre toutes mes capsules ainsi que d'autres informations que vous pourriez trouver très intéressantes. Et oui, de retour avec Vic Pasteur avec un format un peu plus traditionnel. Aujourd'hui, euh, un peu fatigué. Euh, Dieu merci pour le café. C'est juste que j'ai un nouveau masque pour euh, ce qu'on appelle un CPAP, euh, l'appareil qui m'aide euh, pour euh, parce que j'ai de l'apnée du sommeil. Euh, j'ai un nouveau masque. C'est la même compagnie, c'est supposé être le même modèle, mais il est quand même un petit peu assez différent que je pas encore réussi à, à bien l'ajuster euh, pour que ça fonctionne euh, manière optimale. C'est un peu ça. Je voudrais aussi partager euh, l'anecdote de la maison. On fait toujours euh, l'école euh, sur euh, visioconférence, sur internet, avec notre fils. Et bon, euh, tous les jours, les professeurs essayent de prendre les présences. Et bon, c'est facile de prendre des présences pour les enfants qui ont allumé leur caméra. Il y a des enfants qui n'allument pas leur caméra, soit que peut-être qu'ils n'en ont pas, soit qu'ils ne l'allument pas. En tout cas, bref, le professeur dit « Ben, si vous n'avez pas allumé votre caméra, ouvrez votre micro, dites présent ou écrivez-moi présent. » Et euh, il y a un garçon, on va l'appeler Napoléon. Ça il n'y a personne qui s'appelle Napoléon de 10 ans de nos jours. Là. Fait on va l'appeler Napoléon. Euh, qui n'a pas répondu. Alors, le professeur dit, bon, Napoléon est absent aujourd'hui. Et il y a un autre enfant qui dit, je viens de voir sur la zone de clavardage que Napoléon a écrit qu'il n'a pas pu répondre parce que son clavier est brisé. Napoléon a écrit que son clavier était brisé. Ben oui, c'est merveilleux d'avoir 10 ans, hein? c'est <rire> merveilleux. Mais je voulais surtout vous parler cette semaine, c'est des origines, et identités parce que, entre autres, euh, début février, on est au début février, et février est le mois euh, consacré à l'histoire des Noirs, afro-descendants, des personnes qui ont des Afro, des origines africaines. Euh, il y a beaucoup de noms, mais on parle pas mal la, du même mois. Et une des questions que moi, j'ai remarqué, c'est comment qu'on détermine qu'une personne est noire. Parce que des fois, c'est évident, mais des fois, on se gratte la tête. Je vais vous donner un exemple. Une personne que vous connaissez sûrement, Kamala Harris, la nouvelle vice-présidente des États-Unis. Est-ce qu'elle est noire? Son père est des Caraïbes, Sa mère vient de l'Inde. Euh, Tiger Wood. Bon exemple, le, le golfeur célèbre. Euh, du côté de sa mère, il y a des origines thaïlandaises, chinoises et caucasiennes. Du côté de son père, il y a des origines euh, afro-américaines, caucasiennes et amérindiennes. Est-ce qu'il est noir? Barack Obama, même. Euh, certains disaient que, ben, stop vraiment un afro-américain parce que son père vient du Kenya il n'est pas descendant des, des esclaves là, qui sont venus au début de la colonie c'est difficile des fois de, de mettre ça comme de clarifier tout ça un autre exemple peut-être plus personnel plus à la maison bon mon fils est ce qu'il est vietnamien parce qu'il est né au vietnam est ce qu'il est canadien parce que c'est sa citoyenneté canadienne est ce qu'il est franco euh, « Ontarien, moi, euh, je suis arrivé au moment où j'ai vécu plus longtemps en Ontario qu'au Québec. Je suis arrivé à ce moment-là dans ma vie. Est-ce que je suis plus franco-ontarien ou québécois? » C'est difficile, comme je dis, de répondre à ça. Et ce qui complique, je pense, c'est cette volonté de mettre les gens dans des cases, dans des boîtes. C'est une expression que et une préoccupation à laquelle je reviens souvent, mais on veut euh, ordonner, structurer, quantifier les choses et les personnes. À une certaine époque, les gens ne se posaient pas la question euh, « on est tous canadiens euh, », mais là, les gens ont commencé, d'autres personnes ont commencé à dire « il y a une diversité, il faudrait que ça paraisse ». Alors, les questions, puis « êtes-vous franco-canadien, franco-irlandais » Euh, Franco-asiatique, franco-chinois, euh, tout, toutes ces questions-là là, qui se posent. Et euh, euh, moi, personnellement, euh, ça me préoccupe. J'aime pas ça. C'est une espèce de, de, de, de classification-là. Au point où, euh, lorsqu'il y a des sondages, lorsque je réponds euh, au, même au recensement, euh, je refuse. Où euh, j'écris être humain, euh, je n'ai pas encore écrit martien, mais fort probablement ça s'en vient. <rire> J'ai toujours de la difficulté à forcer les personnes, moi mais d'autres, à répondre à des, des, des critères des standards préétablis. Et je trouve que c'est une opération très réductrice. Et ça, ce n'est pas juste moi, ça se vit dans nos églises, là. Parce que, euh, on n'est peut-être pas ça se le rappeler, mais la ségrégation existe toujours de facto dans nos églises. A, le dimanche matin, il y a beaucoup moins de diversité dans nos bâtiments qu'à l'extérieur, dans la société. Par exemple, le milieu du travail, ou dans les associations, ou les clubs. Et lorsqu'on arrive le, le mois des Noirs, on se dit « ben là, il faut, faut faire quelque chose ». Il faut se trouver quelqu'un, on va se trouver un noir et on va l'inviter. On va lui dire, ben, par nous de ça, comment on peut être noir, c'est d'être noir, comme s'il n'y avait qu'une seule communauté, qu'une seule façon d'être noir. Mais on le sait, là. on le sait qu'il y a plusieurs communautés noires. Et c'est peut-être ça qu'on devrait apprendre. C'est de dire, ben oui, il faut découvrir cette réalité qui est différente que la nôtre. C'est très bon. Euh, il y a un mois de dédiation, mais il ne faudrait pas se limiter au mois de février. On pourrait inviter des gens tout, autour de, tout au cours de l'année. on pourrait dire, au lieu de dire, parle-moi de la réalité noire, parle-moi... D'Haïti, parle-moi du Cameroun, parle-moi comment c'est d'être noir et grandir à Bécomo, parce qu'il y en a. Ou peut-être encore mieux, de demander aux gens ben, comment toi tu te définis. Et tu sais quoi, je vais faire quelque chose de complètement folle. Je vais accepter ta définition puis je vais l'utiliser. Au lieu de te imposer une définition, de t'imposer une case, dis-moi c'est quoi ta réalité? puis je vais y aller avec ça. Je sais, <rire> c'est tout simple, mais tellement à contre-courant parfois. Puis des fois, on se dit, bof, ça ne vaut pas la peine, on va y aller avec les raccourcis. Mais avec les raccourcis, on en perd beaucoup. On perd un peu de détails, on perd de la subtilité. On perd des occasions merveilleuses d'agrandir, de, de grandir et d'ouvrir nos esprits. Encore une fois, merci d'écouter, merci d'être là. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'Église Sainte-Claire, gênez-vous pas. www.églisesaint-clair.org Église Sainte-Claire au complet. Église Sainte-Claire. Pas de trait d'union, pas de point, pas de barre de soulignement, juste un mot.org.org. Et ça va me faire plaisir si vous avez des questions pour moi. J'aimerais ça... Ils répondent si vous avez des commentaires sur les questions d'origine. Comment vous vivez ça, vous, dans votre quotidien? Vos origines, euh, votre identité, comment les gens vous perçoivent, comment vous percevez les autres. J'aimerais vraiment ça vous entendre là-dessus, puis échanger avec vous si vous le voulez. Portez-vous bien, faites attention à vous. À très bientôt. Bye bye.